C'est un truc de ouf. C'est officiel. Le championnat de France s'est arrêté. Paris Saint-Germain champion, Olympique Lyonnais l'année prochaine ne jouera pas de Coupe d'Europe, Ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League. C'est pas normal. Hein? Tous les moyens mis en œuvre par des grandes équipes comme Olympique Lyonnais, c'est chaos. Donc l'année prochaine, il va se contenter avec le championnat qui ne gagneront peut-être pas. Waouh. Bien sûr, il y a la pandémie, mais il y a des solutions qu'il faut prendre. Il y a des solutions à prendre. Aujourd'hui, Olympique Lyonnais ne peut pas se contenter qu'il y ait du champion. Non! Ce n'est pas normal. Liverpool, qui a 25 points d'avance sur Man City, ne sera pas sacré champion. Le FC Barcelone, qui a un point d'avance sur le Real Madrid, sera sacré champion. Normalement, si les championnat devraient s'arrêter, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Normalement, ça devait se faire depuis février, voire mars. Mais pas stopper le championnat aujourd'hui. Donc, euh, le PSG et champion de France ne sont vraiment pas forcés. C'est vraiment un truc de malade. Il hein? y a d'autres qui vont me dire, non, c'est parce que tu, tu n'es pas parisien, mais ce n'est pas normal. Alors ceux qui s'efforçaient quand même pour remonter au classement, par exemple l'Olympique Lyonnais, d'autres clubs, ils vont être relégués. Donc c'est bien officiel, Paris Saint-Germain champion, Olympique Lyonnais ne jouera pas des Coupes d'Europe l'année prochaine. Bientôt là on va nous annoncer, Liverpool qui a 25 points d'avance sur City ne sera pas champion, le FC Barcelone qui a un point d'avance sur le Real Madrid sera sacré champion. Alors qu'on arrête tous les championnats d'Europe, qu'il n'y ait pas de relégués, de qualifiés, ni de champions, qu'on reprenne tout l'année prochaine. C'est aussi une solution. Enfin pour finir, restez à la maison, prenez soin de vous. A tout de suite. Ciao.